Être ouvert et transparent peut être un grand défi pour les organisations. Comment rendre vos rapports intéressants et accessibles en ligne ACVO-RSR signifie « Système de rapportage simplifié ». C'est un outil en ligne qui rend facile la mise en réseau des projets sur Internet et le partage en temps réel des progrès avec tous ceux qui sont intéressés. Agvo RSR donne à chacun de vos projets une page web personnalisée. Cela donne un aperçu de votre travail ainsi que des possibilités d'aller plus en profondeur jusque dans les détails. Chaque page de projet montre les informations détaillées de ce qui se passe, l'emplacement et qui est impliqué. Et parce que RSR répond aux normes de l'Initiative Internationale pour la Transparence de l'Aide, les données sont facilement partagées et réutilisées. Une fois que votre projet est en ligne, votre histoire peut réellement prendre vie. Chaque partenaire local arrive à poster des mises à jour, incluant les photos et vidéos. RSR peut se fondre dans votre propre site web en incorporant votre style et image de marque. Racontez votre histoire et donnez vie à vos projets.